Et bien salut tout le monde, c'est Splint et on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel, un nouveau tutoriel suite au précédent. Donc dans celui-là, je vais vous apprendre tout simplement à installer Cyanogen Mode 12 qui est la version Cyanogen pour Android Lollipop. Je vous avais dit que je le ferai dans le précédent tutoriel. Et d'ailleurs, en prérequis pour celui-ci, il va tout simplement falloir avoir déverrouillé son bootloader et avoir installé TeamWin Recovery Project. Donc si vous ne l'avez pas fait... Oh, il a reconnu que j'ai dit OK Google. Euh, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite tout simplement à aller suivre mon précédent tutoriel. Vous avez le lien en annotation immédiatement à l'écran. Euh, voilà donc une fois que vous avez bien rempli ces conditions, c'est-à-dire avoir déverrouillé le bootloader et avoir installé TeamWin Recovery Project, c'est-à-dire que le route n'est pas forcément obligatoire, merci, ok Google, euh, le route n'est pas forcément obligatoire, mais voilà, il faut avoir fait ça, et si c'est fait, c'est bon, on va tout de suite commencer. Alors, l'avantage de ce tutoriel par rapport au précédent, c'est qu'on va pas avoir besoin de l'ordinateur, on va directement tout faire sur le téléphone, et c'est ça le, le gros point fort en fait de, de TeamWin Recovery Project. Donc euh, voilà, c'est parti. Alors, première chose à faire, vous allez avoir deux, deux petites choses à télécharger. Premièrement, les Google Apps, donc euh, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description, ça se passe sur ce site-là. Pourquoi télécharger les Google Apps Tout simplement parce que le fait d'installer Cyanogen va virer toutes les applications en fait qui sont sur votre téléphone, euh, y compris les applications, enfin certaines applications Google comme le Google Play Store, et donc si vous n'avez plus de Google Play Store, bah, c'est assez embêtant pour pouvoir installer, euh, installer le reste. Je vais juste faire attention que la mise au point soit bien faite. Ok, ça a l'air bon euh, oui, donc si vous n'avez pas le Play Store, c'est vraiment assez embêtant si vous voulez installer d'autres applications. Donc voilà, on va avoir besoin de ça. Donc vous allez ici, dont nous on est intéressé par évidemment les Google Apps d'Android 5.0, histoire de pas avoir trop de mises à jour à faire. Vous cliquez sur Download. Allez, oui c'est bon, c'est en train de charger, c'est le wi tout ça, tout ça. Voilà. Ensuite on descend un petit peu, là il va nous proposer Download File with Peers, mais on va pas le faire parce que ça marche pas terrible. Non, jamais traduire, merci. On va tout simplement cliquer sur le petit click here ici. Tac. Voilà. On arrive là-dessus, on descend un petit peu, et voilà, donc là il nous dit please wait 10 secondes. Ok. Donc on va attendre 10 secondes et normalement notre téléchargement devrait se lancer. Voilà, on a ici le petit bouton download file qui est apparu, on n'a plus qu'à cliquer dessus, tac, et le téléchargement se lance. Donc, tac, autre chose à faire, vous allez donc ouvrir un nouvel onglet de Chrome, ou alors bon, repartir sur le même, on s'en fiche. Et ici, vous allez taper cyanogène mode, espace, download. Avec un N, ça marche mieux, voilà. Cyanogène mode download, donc vous arrivez ici, normalement c'est le premier lien, voilà, cyanogène mode download, tac, on va dessus, et ici on arrive donc sur un site fait pour les PC, donc c'est pas forcément très bien optimisé pour le téléphone, mais bon, soit ça ira quand même. Je vérifie encore une fois la mise au point, histoire que vous voyez le mieux possible. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement chercher la, la version de Cyanogen qui correspond à votre téléphone. Donc moi en l'occurrence, j'ai un Nexus 5, donc je vais aller chercher, vous voyez dans la petite liste sur le côté là, je vais essayer de zoomer dessus, tac euh, il va falloir aller chercher le nom de code de votre téléphone, donc moi, par exemple, je sais que pour le Nexus 5, c'est Hammerhead, hop, je clique dessus, effectivement, on a Google Nexus 5, hop, voilà, donc, euh, comme vous pouvez voir, ce sont des versions Nightly, actuellement, on voit le nom ici, CM12, la date, Nightly, Nightly, qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement des versions de, de cyanogène qui sortent toutes les nuits, donc ils en sortent quasiment une par jour, en fait, enfin, une par nuit, du coup, euh, donc c'est des versions qui sont encore en cours de développement mais c'est des versions stables, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci de bug a priori. Si vous vraiment vous voulez envie, enfin si vous vraiment vous avez peur d'installer une nightly, euh, je vous conseille d'attendre que la que la version Milestone soit sortie, mais bon, c'était pas trop encore quand est-ce qu'elle va sortir, et ça risque de prendre un petit peu de temps, moi je vous conseille de télécharger une Nightly, ça marche très bien, ça fait plusieurs mois que que j'utilise Cyanogen en Nightly, et ça m'a jamais vraiment posé de problème, ça m'a jamais du tout posé de problème en fait, euh, donc voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien en bleu en haut, là le premier, voilà, CM12, etc., etc., donc ça lance votre téléchargement, et euh, une fois que c'est fini, on se retrouve tout à l'heure. Bon, il y en a déjà un qui a arrêté, mais de toute façon, c'est pas grave parce que je les avais déjà téléchargés. Donc je vais arrêter le téléchargement. Je sais pas si on peut l'arrêter comme ça, tiens. Non, on ne doit pas pouvoir l'arrêter comme ça, mais c'est pas grave. De toute façon, je les avais déjà téléchargés au préalable. Donc on se retrouve tout de suite et je vous montre comment installer tout ça. Voilà, donc on se retrouve, les téléchargements sont terminés. Donc juste pour vous montrer, j'utilise l'application cabinet. Alors oui, c'est un petit peu des noms, un nom chelou en français, mais voilà. Euh cabinet, donc, qui est tout simplement un gestionnaire de tâches qui, enfin, un gestionnaire de fichiers qui est vachement bien, qui est tout, enfin, il est tout à fait sobre, assez simple à utiliser, etc. Et donc, voilà. Donc, là, si je vais dans downloads, effectivement, j'ai mes deux fichiers que nous allons installer par la suite. Alors, donc, ici, cm12, etc., comme vous pouvez le deviner, il s'agit de Cyanogen », c'est la ROM qu'on va installer, et gApps, tout simplement, les Google Apps, donc, les applications Google que nous devons également installer. Donc, pour installer tout ça, si vous avez bien suivi mes tutoriels, enfin, mon tutoriel précédent pour euh, installer TeamWin Recovery Project, il n'y a qu'une chose à faire, vous allez éteindre votre téléphone, comme ceci, voilà, et là vous allez le rallumer en maintenant appuyer la touche volume bas de votre téléphone. Tac, voilà, normalement on arrive sur ce menu, une fois que vous êtes sur ce menu, vous allez défiler encore une fois avec les touches volume jusqu'à recovery mode, ici, et vous allez lancer le recovery mode en appuyant sur la touche power. Voilà, donc là, on arrive dans TeamWin tout simplement, et c'est la première fois, donc je vais vous apprendre un petit peu à vous en servir, c'est quand même assez pratique ce truc. Euh, ce que vous pouvez faire avant d'installer Cyanogen, un truc qui peut être assez judicieux, c'est de faire une backup de votre téléphone au cas où s'il y a quelque chose qui foire, comme ça je vous apprends comment faire par la même occasion. Donc vous allez dans Backup, et ici vous allez laisser comme ça, pas la peine de copier le cache et le fs, ça ne sert à rien, et vous allez faire Swipe to Backup, ici, comme ceci. On lui laisse le temps de faire la sauvegarde. Voilà, la backup est terminée, donc là vous avez un petit bouton reboot système, mais nous on ne va pas le faire. On va tout simplement appuyer sur le petit, le petit bouton retour ici, Hop, encore une fois, et on arrive ici. Alors, pour, euh, en cas de problème, donc si vous avez un problème après avoir installé Mode, il vous suffira de redémarrer votre téléphone de la même façon que nous l'avons fait euh, à l'instant, c'est-à-dire en utilisant la, pouche, la touche euh, bouton volume bas plus power pour arriver sur le, le recovery au final, Donc, euh, c'est-à-dire lancer Team Win et tout simplement d'aller dans restore, de cliquer sur votre backup, Tac comme ça, et de faire Swipe to Restore, donc glisser comme ça, et ça va ça va restaurer votre sauvegarde. Voilà. Donc ça, c'est en cas de problème. Moi, pour l'instant, je ne vais pas le faire. De toute façon, il n'y aura pas de souci, a priori. Donc, maintenant, une fois que vous avez téléchargé vos fichiers qui sont bien dans Download, etc. etc. donc, encore une fois, mode 12 et euh, GApps, donc les, les Google Apps, vous allez aller dans Install. Là, on va aller dans Download, et ici, on retrouve nos deux fichiers. Alors, CM en premier, voilà, on clique dessus, et on va faire Add More Zips to Enfin, bah, pour ajouter, voilà, j'allais continuer ma phrase en anglais, pour ajouter les Google Apps tout simplement. Alors, il faut bien le faire dans cet ordre, c'est-à-dire d'abord Cyanogen et ensuite les Google Apps pour les installer, évidemment, dans l'ordre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire Swipe to Confirm Flash. Tac, en fait, c'est exactement, c'est exactement le même processus que sur PC, sauf que maintenant, on n'a plus besoin de passer par le PC. On passe directement par le téléphone et ça, c'est plutôt pratique. Voilà, donc c'est assez rapide, ça a pris environ 30 secondes, donc on peut dire que c'est plutôt rapide. Dernière chose à faire avant de redémarrer, vous allez aller cliquer sur cette petite touche, Wipe Cache and Dalvik. Hop, Swipe to Wipe. Et voilà, Back, Reboot System. Et maintenant, si tout s'est bien passé, on devrait voir le, la petite boot animation faite par CyanogenMod. Et ça fonctionne donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que le téléphone démarre. Normalement, il va également faire une, une optimisation de toutes les applications que, que vous avez installées en fait en, en mettant les GAPS. Euh, ça peut prendre quelques minutes. Généralement, c'est. Bon, ça passe quand même assez vite, vous allez voir de toute façon. Et puis ensuite, votre téléphone démarrera. Normalement, vous n'aurez plus qu'à le configurer avec les, les nouveaux systèmes de configuration que propose Cyanogen. Euh, vous pourrez donc mettre un compte Google, vous pourrez mettre également un compte Cyanogen. Euh, quoi d'autre, bah après tout simplement, si vous avez envie de repasser sous lollipop éventuellement, il bon, y a pas vraiment de raison vu que Cyanogen est vraiment bien foutu. Si vous avez éventuellement de repasser sous AOSP, en fait, il va falloir faire la même chose mais dans le sens inverse, c'est-à-dire euh installer enfin télécharger là une version comment dire une version stock d'Android donc pour ça vous allez sur le site des factory images de des Google Nexus pour ça je vous invite à aller voir ma précédente vidéo justement où j'explique comment router le Nexus 5 où j'explique justement euh, comment on peut trouver le, les factory images et donc euh, voilà en fait il suffira il suffira de la mettre dans TeamWin et puis de la de la flasher de la même façon qu'on a fait exactement pour Cyanogen voilà voilà voilà, donc là on arrive à l'optimisation des applications, donc euh, généralement les premières vont assez vite et c'est sur les dernières que ça traîne un petit peu, donc de toute façon vous allez voir, là on en est déjà à 20 sur 106 presque, je parle toujours trop vite, bon, 19 sur 106. Euh, donc je vais couper le record ici et je vous retrouve dès que c'est terminé. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette optimisation, lancement des applications, mise à jour de la base des données, nanana, on attend, on attend un petit peu, finalisation de la mise à jour, et voilà, donc là on arrive tout simplement dans le menu de configuration de Mode. donc effectivement nous on veut un truc en français, donc là il va vous proposer pas mal de trucs, là il va me demander mon code PIN que je vais rentrer à l'abri des regards encore une fois, voilà. Tac, Ici on a la configuration de la box internet, donc moi c'est bon. Voilà donc évidemment toutes, toutes vos configurations, est-ce que vous voulez ajouter un contenu de, de Mode, c'est à vous de voir, pour ma part moi ça ne m'intéresse pas vraiment, hop, hop là, commencez, et nous y voilà, donc vous pouvez déjà observer les premiers changements, par exemple l'icône de la batterie qui est maintenant une sorte de cercle qui se qui qui comment dire, qui se vide en fait, oui on peut dire ça comme ça, euh, au cours du temps, donc voilà, on arrive là, ça lague un petit peu Voilà le temps de, de charger les widgets, Hop, voilà l'heure et c'est bon, maintenant c'est tout fluide. Et donc voilà, une fois la configuration terminée, donc euh, nous arrivons là-dessus. C'est tout simplement le launcher de Cyanogen qui s'appelle Trébuchet. Donc euh, oui, Trébuchet c'est un petit peu chelou, mais voilà, ça ressemble beaucoup au launcher Google Now, sauf que vous, vous pouvez voir que la barre en haut ne possède plus le, la fonction OK Google, et à gauche on n'a pas l'accès la, à Google Now, on peut toujours y avoir accès à partir d'ici bien évidemment. Euh, cependant, rien ne vous empêche d'aller tout simplement sur le Play Store pour le télécharger et l'installer et après, il vous suffira d'aller dans les menus, non pas dans la batterie, dans les menus, Tac, dans le paramètre, vous descendez un petit peu, et là, vous devriez avoir, voilà, dans le personnel, vous devriez avoir accueil. Si vous ne l'avez pas, c'est tout simplement que vous n'avez pas encore téléchargé de launcher alternatif, donc euh, c'est tout à fait normal. Et ensuite, voilà, vous n'avez juste qu'à le sélectionner et voilà, on arrive sur le launcher que tout le monde connaît, le launcher de Google Now, voilà. Donc euh, autre chose, bah, on peut vérifier qu'on est bien bah, sous, sous cyanogen, même si maintenant euh, vous en avez eu la preuve. Vous avez accès à partir d'ici aux mises à jour système, donc pas la peine de, de re-télécharger tout et de reflasher euh, avec euh, TWRP, vous, vous y avez directement accès ici, vous pouvez tout installer à partir d'ici, donc c'est plutôt pratique. Euh, et autre chose, voilà, si on va par exemple ici dans version cyanogen mode et qu'on appuie un certain nombre de fois dessus, ça nous, ont, nous montre une petite sucette cyanogen mode tout à fait sympathique. Euh comme celle qu'on pourrait avoir avec Android, avec euh, le même petit jeu, mais cette fois-ci avec le bonhomme de, avec le bonhomme de Cyanogen, qui rend un peu chelou, là, mais, voilà. Bref. Bah écoutez les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime ainsi qu'un commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez voir aussi tout ce qu'on peut faire avec Mode et puis une fois que notre téléphone est routé, je vous invite à aller voir la vidéo où je présente mon téléphone tout simplement, mon Android en fait. C'est comme ça qu'elle s'appelle la vidéo. Donc je vous mettrai le lien en annotation immédiatement. Je vous invite à aller la regarder, elle est pas super longue et je pense que vous pouvez apprendre des trucs assez sympas. Et bah si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, en commentaire. Et dans tous les cas, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mon prochain tuto sera certainement sur euh, comment installer le Double Tap to Wake, qui est tout simplement la fonction où vous appuyez deux fois sur l'écran et hop, ça vous déverrouille votre smartphone, que j'ai d'ailleurs présenté dans la, dans la vidéo où je présente mon téléphone. Voilà. Bref, j'ai plus rien à dire. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. <musique>